Les médias fiches comparent Move.ly et Powtoon Sur Move.ly et Powtoon, on peut ajouter un texte et créer un effet. Powtoon propose une liste d'effets de texte prédéfinis. On peut modifier les paramètres en faisant un double clic pour ouvrir la fenêtre d'édition qui permet de visualiser l'effet. Dans Move.ly, n'importe quel texte peut être animé. L'effet écriture se retrouve dans ces animations. Pour l'activer, il faut cliquer sur la ligne de temps à cet endroit précis. On peut modifier la vitesse.